Alors voici un exemple de sujet de commentaires rédigés réel. On va distinguer différentes parties. Donc tout d'abord le titre qui correspond au thème, une introduction des documents, donc, et enfin l'énoncé qui est généralement tout à la fin après les documents. Première chose, allez bien sûr bien lire le sujet en lui-même. Alors ici, clairement, hein, on parle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 alors, il va falloir faire un paragraphe par argument, et non pas forcément un paragraphe par document. Et il va falloir argumenter et raisonner de façon rigoureuse. Alors, prenons un exemple. Donc, voici le schéma du document 1. Vous allez d'abord commencer par dire que le document 1 est un schéma illustrant le trajet de l'eau et des nitrates du champ cultivé vers la rivière. On y observe ici